Ok. Non, il dun pas avoir le dun de Ouija parce qu'il y a déjà la... y déjà déjà le dun dun dun dun Complètement l'entrée. dun dun dun Oui, oui, oui, oui. Ok. Le générique de Prison Break, comme ça qui me vient. Bonjour, j'ai pas le temps. pour vous c'est vraiment la, la salle de bain du romantisme ok merci pour la porte et eh ben cette mise à jour alors elle est giga chouette le lobby qui change tu peux personnaliser les maps Déjà c'est plus équilibré, tu sens que l'IA est déjà plus équilibré aussi. Il y a aussi des maps alternatives, tu as deux maps alternatives, tu as l'asile et tu as le campement. Avec le campement, tu as la version un peu plus petite et pour l'asile, tu as l'asile qui a été refondu même à un rework visuel. Et en plus de ça, tu as cinq grandes zones, cinq zones dans l'asile et tu as la version alternative donc de l'asile où euh, en allant à l'intérieur, tu peux avoir accès à seulement l'une des cinq zones et c'est aléatoire. température glaciale il a vraiment pas le temps il a pas le temps il a le temps de rien est... il a le temps de rien Ok. Et super. Allez. Franchement, il y a un problème là. Il y a un problème avec ce gars qui euh, qui pas un gars, qui veut absolument qu'on pose une caméra dans sa douche. Respectez-vous un peu. Mmh. Il est partout là Mais sans mec okay. Je grimpe, un peu, je grimpe. un peu. Je sais pas, c'est peut-être le. Mimique, non T'as pas Mimique quoi Écriture. Ah non Revenant Ombre démon. Wouah. Ombre démon. 72. Ouais, on commence un peu à être en stress. Bougie, ok. Démon gérer. Ouais, démon, démon, démon. Satan gère. Non, ma mère n'est pas là. veux l'agressivité Ah, oh, j'aurais dit un modérateur. Ce qu'il y c'est que. Si ah, c'est là. Oula. Là. Okay. que okay. remercie le crucifix d'avoir fait son travail pendant que j'étais à quatre pattes à l'entrée en train d'essayer de trouver mes médocs. ouais parce qu'il est apparu il est complètement apparu ah yes faire en sorte qu'un membre de l'équipe assiste à un événement paranormal et eh ben euh, c'est ok pour l'événement paranormal on a choisi unanimement de me désigner moi euh, voilà. Il a le temps... Il a le temps de rien. Il a le temps de rien. Il a le temps de rien. Mais de rien de rien, de rien. Orbe, orbe. Orbe à gauche. Orbe au milieu. Yes. Revenant. Mais c'est pour ça. Revenant. Ah, le pire. Le pire. Regardez, regardez. Oh là, oh là. Alors là. Là. Niveau moula. On est OK. Là, c'est OK. Là, c'est, euh... on a fait, mais regardez, mais regardez, on a tout fait là. On a fait tous les événements secondaires, on a pris toutes les bonnes photos. Mais non, mais c'est incroyable. C'est parfait, c'est parfait. Tellement de briquets à acheter. Donc plus une photo du fantôme. Non, non, non, non, non, non. Non, non, non. Non. Le revenant se déplacera très rapidement lorsqu'il chassera sa proie. Voilà. Se cachet d'un revenant fera se déplacer plus lentement si on trouve une cachette. <rire> Donc, <rire> non. Le revenant est une entité violente. Il ne connaît pas la modération. <tous -titrage>